Elle ne veut plus être, elle ne veut plus être, dame son siège. Assise sur les cimes des arbres, les pieds au sol, tout autour d'elle les herbes se déciment, il me semble glisser sur son visage une larme sèche, le poing au ciel, elle ne veut plus être, elle ne veut plus être celle que l'on scelle, une jument sans selle, que l'on chevauche à cheval, c'est l'intérêt, c'est à ça qu'elle sert. Elle voudrait que l'on cesse de se servir d'elle comme d'une étreinte sans charme. Elle chante l'amour en accord parfait, mais se rend compte plus tard s'être trempée de gamme. Femme à fleur de peau, au corps en flamme, qui n'inspire pour eux que profond orgasme, celle dont la beauté se fane, qui seule les ses cuisses, ils s'en fans. Pour survivre, elle s'enferme et ne s'ouvre que lorsqu'ils s'y servent. Elle veut y mettre un terme. Alors assise sur les cimes des arbres, le poing au ciel, les pieds au sol, la larme sèche, elle ne veut plus être. Elle ne veut plus être ce sourire que l'on tresse à la mesure à soi sans son gré à elle. Une idée de plaisir simple. Elle voudrait que l'on sache que sa main est aussi précieuse malgré que son air anxieux la rende fille facile à vos yeux. Elle ne veut plus être celle que l'on salit de préjugés infâmes. Femme sans siège parmi tant la seule salade que l'on sale à coups de salive. Vu qu'elle se livre à cette pratique très sensible, elle reste la cible des regards indécis. Que même quand elle se décide, l'on la rabaisse toujours au rond de celle indési. Rable, rajoutant ainsi de sursis à sa tristesse, Or, oh, elle veut y mettre un terme. Alors assise sur les cimes des arbres, les pieds au sol, le pont au ciel, la larme sèche, elle ne veut plus être. Elle ne veut plus être ce sourire que l'on tresse à la mesure à soi sans son gré à elle. Pour sa conscience, son corps est un traître, une rondeur que l'on agresse. Elle grince des dents, ne veut plus être dedans, voudrait que tout ceci cesse. Elle ne veut plus être là, celle-là lâche, que l'on lèche, dont la chance se lise. Elle se lasse, mal à l'aise, brille le ciel pour ne plus être cette litière. Mais son visage ne reflète celui d'une dame sur terre, plutôt d'une femme sans ciel. Demoiselle lésée, qui à présent tu le sais Elle ne se sentait pas plus chère qu'un lacet Qu'elle s'est nouée d'amitié pour ce métier Ainsi s'est laissée aller Mais plus maintenant À présent elle se veut, se veut vante Foyer de la vie, dame du ciel Porteuse des rêves des fils de cette terre Femme forte, fière et ferme C'est sûr, c'est vrai Que le poing en l'air Les pieds au sol Assise sur les cimes Sa larme sèche Et garde le sourire elle ne veut plus être Dame son siège W. Charlie Petit garçon d'Afrique